Saviez-vous que les mannequins de crash-test sont basés sur le corps d'un homme Et que les ceintures de sécurité n'ont pas été conçues pour les femmes enceintes Saviez-vous qu'entre 1997 et 2000, 4 médicaments sur 5 retirés du marché américain posaient plus de risques pour la santé des femmes que pour celle des hommes Et saviez-vous que le calcul des doses radioactives sont basés sur le modèle d'absorption d'un homme de 50 ans Que notre compréhension de la douleur vient d'études faites sur des rats mâles uniquement Là où nous voulons en venir c'est que la science est encore pleine de biais masculins inconscients. Même les statistiques montrent que dans le milieu académique, moins de femmes que d'hommes avancent à chaque nouvel échelon. Imaginez, moins de 14% des présidents d'universités en Europe sont des femmes. Certains répondront que les femmes ne sont tout simplement pas douées pour les sciences. Eh bien, c'est faux En réalité, la présence des femmes dans les entreprises et laboratoires augmente la performance, la productivité et le dépôt de brevets. Mesdemoiselles, Mesdames, la science continue à se faire sans vous et cela affecte le monde dans lequel nous vivons. Le monde de la science est passionnant et n'attend que vous. Alors foncez